Vous êtes à la recherche d'un aspirateur robot avec une base auto J'ai certainement ce qu'il vous faut. C'est le nouveau Prosenic X1 qui vient de sortir et qui a des caractéristiques techniques assez intéressantes pour nettoyer tout votre domicile. C'est parti pour le test de ce robot aspirateur laveur. Déballons ce Prosenic X1. Hop. On a ici le Quick Start Guide Qui va nous expliquer comment monter la base Et comment mettre en service l'aspirateur On a aussi des instructions pour la petite télécommande Là on va avoir les différentes parties de la base Comme ça On va assembler ensemble juste après Là on va avoir le petit guide d'utilisateur Plus complet celui-ci Et là une première serpillère on va tomber ici sur l'aspirateur directement avec toutes les protections qui vont avec qui va falloir bien entendu enlever pour mettre la mise en service il est assez stylé assez beau avec en dessous bien entendu du coup toutes les parties l'aspiration Là, il va avoir des choses à rajouter aussi. On va le mettre juste là. Ici, du coup, la partie pour tenir les... la serpillière, qui va falloir fixer sur l'aspirateur, et aussi le petit balai. Là, on va avoir la télécommande, avec bien entendu, c'est sympa d'y avoir pensé, les petites piles. Une petite brosse pour le nettoyer, et en dessous, on va retrouver le câble pour charger la base, et en dessous. On va retrouver la base, ou du moins le reste de la base, avec ses différentes parties. Voilà. Là c'est la base, avec sa partie ici, et toujours très bien protégée. Et là bien entendu les sacs. Sac à poussière. On va voir la base ici, que l'on va monter comme indiqué. Comme ça. et hop et maintenant ici le reste comme ça on va lui ajouter à l'arrière le petit charge voilà la base est prête comme ça et pour ce qui est de l'aspirateur on va lui ajouter ici la partie serpillière qui se déclipsera et qui ce clip sera comme ça, de cette manière, avec les éléments de rechange. La télécommande. On a juste à mettre à charger l'aspirateur sur sa base. J'ai mis l'aspirateur sur sa base. Maintenant, on va faire la configuration sur l'application ProSénique. Okay. J'écris ajouter un appareil. Je clique sur X1. Je confirme qu'il est allumé. Je fais la configuration, je vais hop, chercher Prosenic X1, je suis dessus, Start to connect to et l'aspirateur se connecte à la Wi-Fi. J'ai fait la configuration de l'aspirateur sur l'application, je vais le laisser charger, maintenant on va parler de son design et de ses caractéristiques techniques, après je vais le prendre en main pendant plusieurs jours, et on reparlera ensemble de sa prise en main, c'est parti Regardons maintenant de plus près ses caractéristiques techniques et son design. On est sur un aspirateur assez basique au niveau du design, assez simple, assez efficace. Il passe partout avec des dimensions assez standards. Il va pouvoir passer bien entendu sous les meubles. Au niveau de son look, on va trouver sur la surface au-dessus des boutons et bien entendu la marque. A l'avant, on va retrouver les différents capteurs, notamment le Pass Pro Laser. Ce capteur Pass Pro Laser permet une navigation plus intuitive, il numérise 4500 fois par seconde pour créer des cartes précises et assurer le chemin de nettoyage le plus efficace. Il va permettre de faire vraiment une map, un mapping de votre pièce, de votre domicile, pour pouvoir y aller efficacement. Lorsqu'on regarde un petit peu en dessous, on va voir différents éléments qui vont permettre le nettoyage. On va voir la serpillière qui sera un système de nettoyage sonique qui va récurer le sol jusqu'à 2500 fois par minute. A l'avant aussi, on va trouver un système d'ultrasons, qui va permettre une détection des tapis et des différents types de sols. Cette nouvelle euh, génération de technologie à ultrasons permet de détecter avec précision s'il si y a un tapis, s'il si y a un obstacle et ça va permettre à l'aspirateur de booster euh, le nettoyage lorsque c'est un autre type de sol, si c'est un sol mou ou alors carrément de léviter. La base d'accueil aussi est très simple et très belle. Composée de deux parties, on va retrouver le bac à poussière qui va vous permettre du coup de vider la base. L'autre partie, c'est la partie d'aspiration qui va permettre de vider du coup l'aspirateur. Grosso modo, on est sur un aspirateur assez design qui va se fondre dans toutes les pièces, dans tous les domiciles. Maintenant, on va parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Car, oui, on a déjà évoqué quelques caractéristiques techniques comme la navigation assistée passe Pro Laser, mais au niveau des performances, cet aspirateur en a aussi dans le ventre. Le X1 est doté d'une aspiration puissante de 2500 pascal. On va pouvoir, comme je vous le montrais, fixer une lingette. Sous l'appareil qui va vibrer jusqu'à 2500 fois par minute Le bac d'eau de l'aspirateur est un bac d'eau de 250 ml Et le sac à poussière qui est dans la station d'accueil est un sac de 3 litres Qui va permettre la vidange automatique Petite originalité sur ce robot, on aura une télécommande qui va permettre de le contrôler Mais ça on va en parler plus dans la prise en main de cet aspirateur robot Car bien entendu aussi vous aurez l'application pour pouvoir tout contrôler de cet aspirateur On va le voir maintenant je vais lancer l'application ProSénique. Je vais avoir mon appareil, le X1. Je vais aller sur l'appareil et je vais voir apparaître une carte. Donc il est déjà passé euh, dans cette pièce. Du coup, il a déjà fait le mapping de euh, cette pièce. Je vois du coup cette carte avec comme indication l'endroit où l'aspirateur se trouve et l'endroit où la station de charge se trouve. Là, je vais pouvoir avoir différentes possibilités, différentes fonctionnalités sur cet écran. Soit je vais pouvoir en bas démarrer le nettoyage directement en mode global en appuyant sur le petit euh, bouton le petit la petite icône bleue soit je vais pouvoir faire différentes manipulations on va voir chaque manipulation qui sont possibles pour les boutons qui sont autour de la carte je vais avoir la possibilité avec le bouton en bas à gauche de tourner la carte pour voilà orienter la carte par rapport à, à ce que je souhaite je vais pouvoir aussi appuyer sur le bouton en, en haut à gauche qui euh, va lui dire de vider son bac à poussière sur la base, via la base la base va aspirer la poussière je vais avoir en bas à droite la gestion des cartes je vais pouvoir voir la carte qui a été mémorisée, lui donner un nom je vais pouvoir la, lui ajouter définir des zones interdites pour pas qu'il l'aille à certains endroits, hop par exemple je veux pas que ici tu y ailles parce que je sais pas il y a des jeux d'enfants il y a euh, enfin, voilà, des trucs qui traînent ou alors que c'est pas vraiment accessible je confirme, je vais pouvoir lui mettre euh, euh, répartir aussi la carte, la diviser en plusieurs pièces pour dire que ici ça va être une deuxième pièce, je vais pouvoir dire par exemple que la pièce numéro 1 euh, la, la pièce numéro 1 c'est le salon la pièce numéro 2 c'est la cuisine etc etc, ça ça va être la gestion des cartes, je vais pouvoir lui ajouter d'autres euh, zones, différentes zones si on veut qu'il nettoie sous les chaises de la cuisine je vais pouvoir créer une zone en disant nettoyage sous, sous les chaises J'aurai aussi en bas à droite la possibilité de régler l'aspiration, le lavage, si on veut que ce soit puissant, très puissant, euh, avec beaucoup d'eau, peu d'eau, moyennement de l'eau. Et pour chaque pièce, je vais pouvoir donner du coup un indicatif là-dessus. Ensuite, toujours en bas, je vais avoir Global, qui va permettre de lancer un nettoyage global. Aspiration plus serpillère. Je vais pouvoir aller sur Serpillère pour lancer juste un mode serpillère. Je vais pouvoir aller sur Choisir une région pour pouvoir l'envoyer sur un endroit. Choisir une zone pour définir des zones Mais il faut avoir défini des zones auparavant Par exemple une zone ici comme je vous le disais Ici j'appellerais une zone euh, sous la table du salon Afin que par exemple ce soit une zone Bref je vais pouvoir lui dire du coup d'aller sur la zone De lancer le nettoyage sur la zone un endroit, un endroit désigné On va pouvoir choisir dire tu aspires que ici Ça c'est plutôt pas mal aussi Ensuite en bas du coup on a vu le bouton démarrer Le bouton charge, recharge en haut à droite vous allez avoir d'autres informations Vous allez pouvoir cliquer sur les informations concernant l'appareil Pour avoir son numéro etc Mais vous allez pouvoir surtout ici voir les mises à jour Et mettre à jour le firmware De toute façon ça vous le demande automatiquement Ensuite sur le bouton juste à côté Vous allez pouvoir arriver sur un menu principal Où là vous allez pouvoir euh, retourner sur la gestion des cartes Mais vous allez pouvoir aussi planifier un nettoyage D'ici vous allez pouvoir ajouter à quelle heure Où ça, sur quelle carte euh, sur une région, sur une zone, départ à quelle heure, tous les jours, tous les lundis, euh, le, le, le week-end, etc. Avec quelle puissance d'aspiration, quelle puissance de nettoyage. Vous allez aussi avoir vos historiques de nettoyage. En cliquant dessus, vous allez avoir le détail de votre nettoyage avec les allers-retours, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi gérer ne pas en déranger, gérer la vidange automatique. Vous pouvez le contrôler à distance pour l'amener Gérer le volume et la voix Si vous voulez qu'il soit silencieux ou s'il parle Personnellement je préfère le mettre en silencieux Gérer ou non la commande vocale Des petits paramètres comme ça en gros, qu'est-ce que vous allez faire pour un nettoyage quotidien Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir avoir un intérieur propre Vous arrivez directement sur cette carte après avoir installé votre aspirateur, vous le lancez histoire qu'il fasse le mapping, le tour. Après, vous prenez un peu de temps pour configurer votre carte, où il faut aller, où il ne faut pas aller, diviser différentes pièces, etc. Et vous prenez un petit peu de temps pour paramétrer euh, votre nettoyage, pour paramétrer une programmation, par exemple le lundi, le lundi tu vas dans la cuisine, euh, avec cette puissance, est bien ou tous les jours tu vas dans la cuisine dans le salon, nanana, une fois que vous avez tout paramétré, et eh ben c'est fini vous pouvez laisser un petit peu l'appareil euh, et, et votre téléphone de côté, et l'appareil va aller tourner tous les jours, tous les deux jours etc, pour pouvoir aspirer et laver, bien entendu si vous lavez régulièrement, il faudra changer la petite serpillère manuellement, c'est à dire vous allez devoir enlever la serpillère, mais pour l'aspiration c'est directement aspirer dans la base, voilà pour la prise en main voilà les amis vous savez tout sur ce Prosenic X1 Cet aspirateur laveur robot Qui va vous permettre du coup euh, bah, d'aspirer et de tenir un intérieur propre Si vous avez des questions sur ce produit n'hésitez pas à les poser en commentaire Bien entendu je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, TikTok Et bien entendu à rejoindre le Discord si vous avez des questions sur ce produit Ou sur un autre produit que j'ai testé ou sur un produit que vous voulez que je teste En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez à la tech Merci et à bientôt sur ma chaîne